bien, je vais vous examiner dans une minute. Mais avant, je voudrais vous poser des questions sur si vos antécédents. Est-ce que vous avez déjà hospitalisé Non, jamais. Est-ce que vous avez déjà opéré Non, docteur. Est-ce que vous avez des maladies chroniques Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez des maladies comme un cancer, du diabète, de l'hypertension Non. Est-ce que vous prenez des médicaments tous les jours Non, mais je prends parfois du paracétamol.